On n'a pas parlé de bois d'œuvre, parce que là, avec la conduite que tu fais, tu fais une taille relativement mmh. soignée quand même, euh, tu y passes du temps. Tu, ben tu, tu, tu comptes utiliser ce bois hein, ben, Le but, c'était ça quand même. <rire> Mais bon, je vois que là, après 20 ans, la, la, la pousse sur la partie basse est correcte, sur la partie haute plutôt médiocre. Donc je crois que mes petits-enfants vont devoir attendre 30 ans. Encore, mais ça, mais ce, ce, cette idée ne m'a pas du tout gêné dès le début. On me de, de, des fois, des agriculteurs me le demandaient, mais enfin quelle sera la rentabilité à terme Je pense qu'il y aura une rentabilité. Il n'y a pas de raison qu'en faisant deux productions sur la même parcelle, ça ne marche pas pour une des deux après 30 ans. Mais l'idée de faire quelque chose qui ne rapporte pas immédiatement ne me déplaît pas du tout. Vous savez, on est, on est dans un Occident très fort. À, pour décrire les extrêmes, je trouve. Ce qui est très chaud, très froid, mais ce qui vient du froid au chaud, on est moins bon. Donc l'idée de planter, de ne pas voir couper l'arbre que j'ai planté, ça ne me choque pas du tout. Je, je suis certain de, que, que c'est un bon choix que j'ai fait ici. J'ai fait d'autres trucs qui n'étaient pas du tout intelligents ici, mais euh, ça je n'ai jamais douté. Je pense que c'est une bonne chose et c'est aussi un peu mon apport à, à la continuité de, de ce qui existe ici, je crois. C est, c est, c est, cette, cette parcelle notamment, ya un peu dégradé, il sera certainement mieux après des années que sont ces arbres. Ce sera mon petit apport à, au maintien. Quoi, la, la réparation du monde, mon petit à ouais.